Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 335 de Stage One Et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu Qui paraît simple <rire> La musique est simple et, et sympa Qui s'appelle Contraste. Voilà, je laisse, les, je laisse les écrans S'amuser. Hop, donc on peut jouer à la manette. Euh, on va regarder justement les options. Qu'est-ce qu'il propose Ok, bon, bah, on joue à la manette. J'ai pas envie d'apprendre. De... On verra bien la commande. Et ben bah, on va faire une nouvelle partie. Sur quel jeu va-t-on tomber Contraste. Sauvegarde effectuée. Chargement. Il a sauvegardé avant même d'avoir commencé. Au moins, voilà. Ok. Ok. Je suis une... Femme. Je peux rien faire. Interagir X. Un objet collectionné. Select. Papa, maman, moi. Ok, on va interagir avec ça. Ok, est-ce que j'ai gagné un autre objet avec la... Non. Ah, ça met la musique en route. Sans dire des conneries. Ah, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir faire Là, il y a une lampe. Détale la lumière. Allez, Didi, de dormir. Puis dans ton lit. Oh putain, c'est en français et tout bien, bien. Ça fait deux fois de suite qu'on tombe sur des gens français là, c'est bien. Didi, les voyages Bonne du papa. ballon rouge. Oh. Qu'est-ce que tu fais ici Maman arrive. Cache-toi, elle va t'attraper. Bonne nuit, ma chérie. Qu'est-ce que tu regardes je crois qu'elle ne peut pas te voir. Promets-moi que tu seras sage pendant que je serai partie chanter. C'est promis. Et pas Il est où sa est maman, elle est invisible Jurez. Très bien, tu es gentille Didi. Maman Est-ce que papa va revenir un jour Je ne sais pas ma chérie. Peut-être un jour quand il sera prêt. Mais ne t'en fais pas. Tu sais que maman revient toujours. Je serai rentrée bien avant que tu te réveilles. Dors bien. Ok, ah. elle est partie Elle va chanter au gosseneuses ce soir. C'est le plus beau des cabarets. Mmh. Allez, on va manquer son spectacle. Ah ouais, d'accord. Rejoins Didi sur les toits. Tranquille. Ok, pour sauter c'est A. Oh. Regarde, je sais. Tu vas descendre et déplacer Charly pour que je puisse sauter en bas. Je vais mettre la lumière ici. Ah oui, tu m'as pris pour ton esclave. Et devenir une ombre. Devenir une ombre. Appuie sur R es près d'un mur pour devenir une ombre. Ah ouais, t'es sérieux Waouh, j'aimerais pouvoir faire ça. Tu crois que tu pourrais m'apprendre Ok, maintenant approche le chariot pour que je puisse descendre. Tranquille quoi, elle se transforme en ombre. La fille, elle a des amis, même sa mère, c'est vrai. <rire> tu crois que c'est maman elle m'a grondé la dernière fois que je suis sortie. Mais où étais-tu passé Ça fait trois semaines que je ne t'ai pas, pas vu. Que je ne t'ai pas vu. Papa a raté mon anniversaire. Elle est triste, Maintenant, hein on va par là. Ok. Je suis une petite fille. Ça va, le. Graphiquement, il envoie du pâté ce jeu, regardez. Ça lag pas, tout est fluide. Le moteur, je sais pas ce que c'est, mais c'est trop bien. Attends. C'était pas marqué quand on a démarré le jeu C'était pas une réelle Putain j'ai ou oublié déjà. Retournez au début de la vidéo, si c'était pas marqué, il me semblait que c'était une réelle. Une rille. Oh, je crois que tu es trop grande. Hmm. Je crois que ça mène à l'autre rue. Si je dépasse le chariot, tu pourrais monter sur son ombre. On essaye Ah ouais, ça ça va trop bien ça par contre. Un moyen de sortir de la réelle. Bah oui, ce que je vais me transformer en ombre et je vais faire tac tac tac tac tac tac. Ah merde. Parce que du coup je disparais automatiquement. Allez, on va être hors... On se retrouve au Ok, donc eh bah, je vais m'éloigner de la, la nana. Luminaire obtenu 1 sur 10. Donc on est dans une maison... Oh putain. Ami invisible. RT près de la mur éclairée pour devenir une ombre. C'est trop bien ça. T'as la rue belle aussi. Je sais pas dans quelle année, quelle année c'est, mais c'est joli. Ils tellement belle. Ok, donc on est déjà arrivé. Allez, interagir. Je suis si douée ça, suce-moi bien là, Il hein. n'y a personne dans ce machin. Ok, il y a des lumières qui s'allument partout. On va jouer avec la lumière. Sur le groupe de musique. Ah merde. Tu, tu, tu, tu, tu. Hop là, hop là, on va chercher lui. Yo, fla. Plus la musique apparaît en même temps et il manque le pia pia pia pia. Oh. Pia pia pia, pia, pia, pia, pia, Le projo a un problème là-haut. Est-ce par qui Tu pourrais t'en occuper aussi Il casse vraiment l'ambiance. Comment je fais pour monter là-haut Non, on va venir dire c'est ça. T'es sérieux là je suis monté là-haut par les ombres, quoi. Ce jeu, il est trop bien, en fait. Piano. C'est parti. Ah, et sa mère, c'est une ombre. Vrai. Tout le monde est une ombre, en fait, dans ce jeu. Sauf la fille. La fille, elle est vraie. je m'en bats les couilles... Je vais passer. Désolé, je vais passer ça. Écoutez discrètement, Kat. Discrètement. Je sais pas, une porte grande ouverte avec de la lumière. Qu'est-ce que tu fais ici tu chantes divinement bien, Kat. N'essaie pas de m'embobiner, Johnny, on avait un accord. Tu appelles ça un accord Je voulais pas partir, c'est toi qui mis dehors. Tu veux de l'argent, c'est ça M'en bats les couilles. De tous les bars de l'univers. Suivre Johnny. Johnny, be good. Bon, bah, je vais dehors. Sauvegarde. Chambre cinq succès. Quelqu'un qui me suit non? j'avais des élus Est-ce que j'ai est-ce que ouais j'ai j'ai une ombre on est d'accord. Qu'est-ce qui s'est fait? Juste de passer par cette porte. Je parais qu'il s'en va encore au bar. Au bar. Maman dit que papa nous a quittés, mais ce n'est pas vrai n'est-ce pas? C'est elle qui l'a. Ça ne veut pas s'ouvrir. Mais tu pourrais la forcer. Mais comment tu, tu es veux très je... forte. Comment tu veux que je fasse Pour briser les structures fragiles. Allez Ah ouais Carrément, en fait c'est Superman la fille quoi. C'est Superman. Super Girl. Ah ouais, tranquille quoi. Il est où Jenny Big Good C'est un idiot inconnu dans le monde entier. Qu'est-ce que papa peut bien faire avec lui Et j'étais là. M'empêche d'aller là où, <rire> où j'ai envie. Fuck. Bon bah tant pis, on va. Et là si je, veux, si je veux y aller. Il y a des endroits où je peux pas aller. Voilà, je suis triste. Allez Vincenzo, ce n'est qu'une simple bobine de film présentant votre numéro. Pourquoi ne pas me la prêter, rien que pour cette nuit Parce que c'est mon numéro top secret. C'est pourquoi j'ai dit à mon agent de le garder sous clé dans son bureau en haut, jusqu'à ce qu'il l'appelle. Ok, je m'en fous. On continue, j'aimerais bien jouer. Trouver la boîte... soumis à tout ce qui ressemble à une ombre quitter l'ombre donc là il y a interagir je peux déplacer les objets, donc imaginons que je vais là-bas Il va falloir que je trouve une solution pour... Alors interagir, pour visionner un objet collectionné. Ah bah bon, ça ok, super. Ok j'en ai raté quelques-uns alors. Il y a forcément un truc que je peux faire que j'ai pas encore vu. ça. Ok. On est passé là. Je suis dehors. Hop, je suis ici, ici. Dans le film, dans le bar. Ouais mais c'est pas là du coup où je suis. Merde. Il Fallait peut-être que j'aille de l'autre côté tu crois Je me serais fait avoir comme un bleu. Euh... J'aurais besoin d'un petit peu d'aide. c'est quoi ça C'est gentil Didi. C'est un souvenir Maman <rire> Ok, c'est n'importe quoi. Regardez-moi ça, c'est un toboggan le truc. Et si je repasse là, je vais me le retaper. Oui. C'est gentil Didi. Maman. Ok, je suis sorti du bar, j'aurais pas dû sortir. Oui, mais j'y suis à l'étage, espèce de grosse connasse. J'y suis déjà, j'y étais, espèce de grosse connasse. Euh... Ouais, ouais, ça va vite me saouler, par contre, si je trouve pas. Je suis à l'étage. Trouvez la bobine de fil à l'étage. Dans le bar... Trouvez la bobine de fil dans le bar de jazz. Bah ouais, mais j'y suis. Putain, me dites pas que je suis un handicapé à ce point-là, quoi. Faut que j'aille là-bas. Comment tu veux que je rejoigne l'autre là-haut Faut que j'interagisse avec ce truc. Pour le faire aller. On va pas me dire que c'est un truc comme ça qu'il faut que je fasse, quoi. Ça rien à voir. Ça n'a aucun sens. Comment tu veux que je fasse J'ai un peu du mal à savoir -ce que, comment faire pour atterrir, pour atterrir là-haut. Je crois que je vais regarder sur Internet, ça va pas tarder. Je vais pas tarder à tricher. Là, on est d'accord, c'est normal. Il faudrait que j'aille celui là là-haut. Je peux pas interagir avec autre chose pour l'instant. On est d'accord que là, ça c'est pour accéder là. Comment je fais pour aller de l'autre côté Alors voilà, je vais tricher, je vous l'annonce. Je vous l'annonce hein, la Clarinette. Hein. Alors. Putain, je sais pas écrire. Dans ce bar, blablabla bla bla bla. Ok, c'est ce que j'ai fait. Attends, ainsi passer en forme d'ombre pour atteindre la partie supérieure. Faites le tour, puis allez dehors depuis la passerelle. Ici, passez encore une fois en forme d'ombre. Afin de mettre la main sur le sixième luminaire. Je suis un handicapé ou quoi Attendez, je dois être un handicapé. Ah mon dieu, là, il y a une ombre. Allez vous faire foutre. Ah mon dieu, il fallait le voir. Et voilà, ok. Eh bien, merci internet. La bobine au cinéma. Sauvegarde. Un luminaire. Putain, ça faisait une ombre dans la fenêtre quoi. On déconne. Allez là, ma copine. Putain, j'irai pas à sortir. Ouf. Maintenant, il faut lui apporter. Je crois qu'il est allé au cinéma retrouver ses amis. Il est allé que au cinéma. j'ai joué pour le roi de l'univers. C'est qui qui parle Il y a des singes qui connaissent l'incroyable Vincenzo. Si vos investisseurs n'ont pas entendu parler de moi, ils sont stupides. Oh non Pas moi une traversée. Je... J'ai. Je sais pas si elle a remarqué le bordel qu'il y avait. Hein. Le bordel qu'il y a dans cette rue quoi. Les trucs ils sont ils sont en, en lévitation. Apporter la bobine au cinéma. C'est quoi ça Ah c'est encore un souvenir. <rire> Tout ça pour récupérer des trucs. Des luminaires. D'accord, ça fait de la lumière ces trucs-là. Tout se joue sur la lumière, c'est dingue quoi. Ah, je peux pas passer là, c'est quoi ce bordel Tant pis. T'as peut fracasser des, des trucs en bois là Tranquille quoi. Ah bah par contre comme j'ai pas lu le cinématique, je sais pas par où il faut que je passe. Je suis nul, je suis nul, j'aurais dû lire. Mais c'est pas grave parce que je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, en tout cas moi je vais m'arrêter. Ah putain, oui, c'était là. Je l'ai pas vu putain, depuis tout à l'heure, elle est là. Oui voilà, ça a mis de la lumière. Ciel, c'est plein d'étoiles. Attendez, je vais passer ça. Je vais passer cette épreuve-là. Mon couilles. Hein Je suis où, là C'est quoi ce point de sauvegarde Tu es gentil, Didi. Maman Est-ce que papa va revenir un jour Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être un jour, quand ce sera prêt. Mais ne t'en fais pas. Tu sais que maman revient toujours. Je serai rentré bien avant que tu travailles. Dors bien. Ah, attendez. Du coup. Gentil, Maman ouais, je m'en bats les couilles. Allez, Samsung. Donc je sais pas pourquoi c'est revenu comme ça. En tout cas, en tout cas, on est revenu là où on était tout à l'heure, comme si on a, avait... comme s'il avait oublié des trucs le jeu quoi. Il m'a ramené à un point à la con. Ouais, elle est là, la fille. Donc on va s'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce jeu vous a plu, s'appelle Contraste. en tout cas il est très original. Moi j'aime bien. Euh, vous avez vu que ça se jouait complètement sur les ombres. Euh... Voilà. Encore un style de jeu, encore un truc. Je pensais pas que. Plus en plus j'avance, plus j'en découvre des jeux, plus je me dis ouais, con, mais les mecs ils ont ils ont pensé à des concepts qui sont énormes quoi. C'est des trucs de fou ces jeux-là. C'est con hein, mais putain qu'est-ce que c'est des trucs de fou. Donc je vous laisse là sur cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo d'un prochain jeu, c'était Joanne, bah, abonnez-vous pour, pour recevoir les notifications, euh, en général c'est à 17h, euh, en général c'est tous les jours, jusqu'à où ça va aller, je sais pas, ah, pour l'instant, je suis à fond, donc, euh, donc je vous dis sûrement à demain, donc, à 17h, et, euh, et puis d'ici là portez-vous bien, et on se dit salut